Donc, on essayait de faire euh, cette manipulation, mais j'imagine qu'il faut appuyer sur un autre bouton. Et je pense qu'on n'est pas dans le bon, dans le bon, euh, du bon côté de la chose. Donc, on va aller jusqu'au bout. Euh, ouais, on essaye de faire un truc, c'est-à-dire de récupérer toutes nos, euh, toutes nos, capacités. Oh non, je peux pas aller là-bas, hein. s'il vous plaît. Ah oui, il n'y a plus personne en même temps. C'est le moment d'y aller. Donc on va aller derrière. On peut pas, d'accord. Je pense que c'est pire là-bas. J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller. Non, je vais, je, je vais die. Bon, c'est intéressant après de les informations, mais euh, faudrait que ce soit plus intéressant que ça. Hi hi hi hi je suis passé mais on vous a déjà allumé vous montons là-haut Ah Alors attendez est ce qu'on peut faire ici bas droite haut tac tac tac Non euh, sans, sans marcher Non. Donc on est bien d'accord, ça c'est pas possible encore. Ah Non. Donc là, on est arrivé en haut, à la grande porte euh, de l'entrée. Ah oui, bon, on est de ce côté-là, bien sûr. Je crois qu'il y en avait, euh, quelque part. La musique est là. Hein. Ah vous l'entendez pas beaucoup. Je me, je me tue. Hein. Il y a des trucs qu'on oublie, hein, je pense. Hein. Donc la grande porte, en, en, euh, ça, on peut toujours pas l'ouvrir. Hein. Il y avait moyen de passer, je crois qu'on ne passe pas. Oui, c'est ça. Le chargement. On est de l'autre côté. Il y en a une dans le coin. Hein. On avait fait tout le tour en courant un peu, mais on avait fait. Ah, ça a l'air sympa. On va sauvegarder ici, puisque <rire> maintenant qu'on peut, enfin... Alors, je sais plus si c'est là. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Euh, normalement, on perd pas de vie hein, quand on est comme ça. Enfin, si, on en perd, mais pas masse. Je vais juste remettre mon tableau de, de stream, parce que j'ai oublié de mettre. le pim, pim Au cas où. Ah oui, bah, écoutez. Donc, la porte est ouverte. On passe. On peut pas aller là-haut, hein. Ça, ça pue la mort. Hein. Ah mais non Pourquoi toi tu es vivant <rire> Mais quel enfer Bouge pas Pourquoi t'es là Pourquoi t'es aussi euh, invulnérable Reste calme, s'il te plaît. Ouais, ah, je suis caché. Aïe Je comprends maintenant pourquoi on a sauvegardé. Oh, le one shot qui est. C'était. Aïe, aïe, aïe. D'accord, donc ils sont libérés. Euh, quand je suis dead, ok. Ça va être sympa. Mais par contre, j'aimerais bien savoir d'où il apparaît. Il apparaît de là, j'imagine. Parce que c'est cassé. Donc, je vais devoir le taper ici. Je vais voir si on peut le, le geler. Et si j'essaie de l'enfermer ça marche ou pas ça a pas l'air de marcher Oulala là là. On va revenir tout de suite à la vie Aïe aïe aïe Mais du coup il est apparu mais il est apparu mais pas, pas, là... pas revenu quoi Alors je sais pas ce qu'on peut faire de là-bas, donc euh, à part le taper, euh, on ferait quoi Parce que là, ça, ça, ça pue du cul en fait, on va se faire taper 15 fois. On, on tente, hein. D'ailleurs, ce serait bien de savoir où il apparaît, où il gagne, apparaît. Mais... Donc là, la porte est ouverte. Ok Là je suis monté là haut Et j'ai dit mais ça pue L'amour Et voilà et Hop C'est là Non mais on sait euh, ta propension à aller vite Je perds tellement toute ma vie, Mais je vais me, je vais remettre mon masque. Hein. C'est pas possible. De mourir hein, dans cette, de cette façon là. Je remets mon masque. Soyons plus silencieux. Acceptons le masque. Parce que je pense que c'est ça. Hein, L'idée. Donc en fait on était silencieux jusqu'à maintenant. Maintenant on l'est plus. Donc faut traverser. En espérant qu'il n'y en ait que un qui se pose. Qui spawn, pardon. Et qui se pose aussi. Faut vraiment monter. Non Oh, il m'a démonté avec sa grosse main. J'ai pas l'impression que le masque fait effet. Hein. Parce que là, on a pris deux coups, on est dead. Donc on va essayer de faire un truc plus simple. C'est-à-dire de changer ça et... Euh... C'est quoi déjà, ça bon, On va mettre le couteau. Et les couteaux, c'est toujours bien. Mais non Ça, c'est bête, ce que j'ai fait. Hein. Oh, la vie qui tombe, c'est un petit délire. C'est vraiment, ça sert ça... oh C'est tellement violent. Ah oui, du coup, faut vraiment le faire en plus. C'est euh... compliqué. Hein. La défense, là, euh... elle est dead. Hein. Bon, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Mais attendez Vous êtes vénère, monsieur Madame Je sais pas. Si je gagne contre ça, c'est un, un miracle. C'est un miracle. Euh, je suis même pas sûr de pouvoir de geler cette créature, donc on va essayer de faire quelque chose, mais... Mais est-ce que c'est vraiment là qu'il faudrait que j'y aille, quoi Parce que c'est ça la question, c'est -ce, à quoi ça sert de passer par un, à part perdre de la vie, en fait après il bloque, il, euh, il bloque le, le chemin, mais... Je vois pas trop comment faire en fait pour pouvoir le défoncer. Je sais pas comment ça s'active, c'est le temps que je reste ici C'est sale de ouf J'ai pas de vie Comment vous dire Ma vie est dead C'est un boss hein. j'aimerais bien savoir si on peut geler ce truc hein, mais euh... est, -ce que je... est ce que je perds pas mon temps là <rire> parce qu'en fait au final c'est juste un piège mais au moins on saura tu vois, que la prochaine fois faut pas passer par ici c'est bon à savoir quand même Même si j'ai le dash, là, ça me sert strictement à rien. je, je me prends des, des, des chassés de, de l'enfer. Ah, je peux. Ah ouais, mais c'est euh, 3 secondes. Oh là là. Bon, vas-y, on, on reste dans notre... Oh là là. En critique, c'est un coup. J'ai pas envie d'y aller, en fait. Je... On va pas là. On va continuer. Hein. C'est un... juste pour pouvoir nous piéger, ce truc-là. Mais c'est sérieux euh... On peut monter, là une... a... il... Voilà, merci. Je... <rire> Excusez-moi. Je sens que ça va être pire, après. Hein. Oui, c est... C est... oui, il y a une... Oh, oh là là, je peux ouvrir ça. Donc, faut vraiment... C'est le... C'est le chemin. Hein. C'est le chemin. Je sais pas pourquoi j'ai euh, des champignons, les champignons je sais pas à quoi ça sert à part augmenter ma vie, euh, mon mana Donc là on est obligé de le faire, ok Ok Docar. Donc pour passer, faut taper ce truc là C'est un coup à moins 6 millions de fois euh... Réflexion, réflexion, réflexion, comment on pourrait euh, se débarrasser de ce truc Déjà on va porter ça, le masque euh, le, la vie la vraie et euh, bah on n'est pas très équipé euh, au final la vie part vite là ça nous empêche de, de, de, de prendre cher ici on garde notre vie Donc ça c'est agréable ok je suis mort Je suis mort là non Oui, mon cadavre Ah il est là. A... Il y a moyen de faire un truc, une strat ou comment ça se passe Ah ah si, je peux augmenter avec le champi, je peux augmenter mes PM. Ça, c'est pas mal. faut que je paye ça. C'est là ou pas hein Bon, on va payer ça ou pas hein On va payer ça. Bon Soyons équipés euh... pour... Ça me rassure pas du tout, n'empêche. Donc là, il faut que je clique sur LB. Pour payer. Toujours appréciable. Toujours appréciable. Donc, la magie, ça a un gros effet sur, sur ça. Là, je pourrais taper plus. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en haut, mais en haut, euh, ça n'a pas l'air d'être. Euh... Ah, C'est un peu la panacée. On peut passer par là. C'est un peu mieux. Est-ce que je peux l'enfermer ou pas Parce que je sais que ça vient de là. Hein. Comme bestiole. On a déjà essayé tout à l'heure, mais je, je perdais ma vie, donc là, peut-être non. non. On peut taper. Bon, et là je peux monter Non. Donc voilà Quel enfer Oh là là, le coup de poing. La critique, il enchaîne. Que d'enfer. Je suis gelé, je suis mort. C'est génial. C'est génial. Bon, bah voilà. Nous sommes bloqués, on doit faire ça. <rire> ça doit... On doit passer ce truc. Euh, super. Euh, bah la glace, hein, écoute. Euh, la glace, euh, on prend tout ce qui est magique. Hein. C'est pour ça que je voulais pas aller derrière, parce que c'est l'enfer de, de, de, de ouf. Et... Après, le dash il est bien, hein, mais là je vois pas trop à quoi ça servirait de le faire contre euh, cette bestiole. Déjà que euh, ça dash. En plus, on a que 5 gels. Vie! Pour l'instant, j'ai pas perdu de vie, c'est déjà un miracle. Hein. Oh là là, là là Oh, ça y est, c'est fini. Allez, allez, allez, encore un peu. Quel enfer Heureusement qu'on avait euh, qu on avait compris que c'était la magie qu'il fallait faire contre le truc hein. Purée. Mais euh, Je suis en train de penser, mais après on a Après qu'on ait tout, qu'est-ce que euh, on est censé taper tout Ah oh, oui, donc l'attaque on l'a toujours pas. Parce que ça c'est.. Euh... La défense, je crois. faut vraiment aller à l'atoll en ruine pour pouvoir y arriver. Faut sortir d'ici, c'est quand même joli, dire ce qu'on veut, c'est très joli, même si c'est l'enfer du jeu. la discrétion. Ouais, c'est du côté des batraciens, enfin des batraciens des euh, de, du premier niveau peut aller aussi, parce que je sais qu'il y a moyen d'aller au premier niveau euh, de cette manière-là, entre guillemets. Euh, là, par exemple. Je crois qu'il y a un truc à faire dans le premier niveau. Il y avait un truc qu'on pouvait pas choper, qu'on se disait « Mais comment on fait ?» C'est là, c'est là. C'est là. La page est ici. Ah, C'est les ingénieurs qui ont fait le. Qui, est... qui étaient. Ah, mais les... les ingénieurs étaient contre la grande tentacule. Ah, oui, d'accord. Je vais me transformer en tentacule à la fin. C'est ça l'histoire. Je peux pas descendre du coup dans le monde. On ne peut pas descendre non plus. Donc on peut pas aller à l'atoll que par là. Mais peut-être par là. Non, Parce qu'ici, on peut pas non plus. Je chope un truc en bas. Je crois qu'en bas, on peut. Hein, ici. Il y a un truc en bas. On il est pas. Non. Bon. Vers la plage Direction la plage On avait vu qu'il y avait un truc de ce côté là aussi Ah là, là on peut y aller Là on va vers la forêt hein. Ah non Oui d'accord on pouvait faire ça, en fait. Ok. Chose que je n'ai pas faite. Euh, ok, ok, ok. Donc là, c'était doré, ici, comme chemin. C'est marrant. Sur la map, elle est dorée, là. Et en on... Non, on ne peut pas y aller. Voilà. Là, on est en bas logiquement. On pourrait y aller par là. Peut-être ça, ça nous intéresse pas incroyablement. Ouais, hein, ok. Par ici, oui, il y, y, y, y a une entrée. Voilà, c'est là où j'ai dit, mais comment on fait pour passer par ben, là-bas ben, ben, ben, et que j'ai dit, mais qu'on sait pas. Voilà. Et on est à la tôle en ruine, du coup. C'est là où on va récupérer notre dernier truc, normalement. Pour revenir à la vie. Ah, vous aussi On va remettre euh, notre masque, hein, écoute. qui ne servira à rien, hein, sans doute. Là, il y avait le couteau. Oui, c'est ici le couteau, ok. Et donc derrière, on avait, le... on avait un endroit où on avait dit Oh, bon, on peut pas y aller. Et maintenant, on peut y aller. Donc, on va essayer de taper ce truc-là. Hein. Il ah, y a la page, voilà, la page qu'on pouvait pas y aller. C'est bon, ils sont pas très très très beaux. Hein. Et la page pour aller là-bas, on avait dit qu'on savait pas comment faire, et, euh, et il semble que c'est par là du coup. Bah voilà, très bien. Le, le, la pierre, elle est pas enfermée jusqu'en bas? Ah oui, parce qu'on pouvait pas passer. Et là, on peut passer maintenant avec ça. Oui, c'est ça. Bah, on allume. Et maintenant, on peut l'activer. Bim! Et là, on pourra arriver de l'autre côté. Ok. Donc ça c'est juste pour la page. Il hein. faudrait faire tout le tour pour la page. Ok, là on va faire... Je ne peux même pas monter là. Okay, non. Ah oui c'est vrai que c'est en haut. Euh, du coup on peut pas y aller euh, voir la page tout de suite. Ok. Ok, ok. On se balade. Hein. Là en fait, il a... oui, il y a le terre-plein là. Oui, ok. Tout est bleu, c'est magnifique. Je m'en fiche de la vie. Voilà. Vous êtes partout en fait, c'est ça l'histoire aussi. Moi, je... je vous aime pas trop en vrai. Il y a un truc à faire avec un arbre, je crois, sur le mode d'emploi, mais je sais pas c'est quoi, il faut prier ou pas Ah, il y a un truc à faire avec l'arbre, je crois. Une geôle et un et un gui. Ah, c'est des prisons, le truc qui l'enferme, ok. Loire de Loire, Sainte Croix. En attendant des signes, des dignes successeurs. L'itinéraire it, doré, donc il faut je suivre l'itinéraire doré, ok. Donc ça, on active. Et ensuite, ça a la racine même de notre monde. Ok. Et ensuite, faut se taper. Et c'est la fin, du coup, je pense. Ok. Ça raconte l'histoire. Euh... Donc là, on a vraiment tout le, tout le truc, presque. Et il y a ça, là. Enfin, c'est ça que je cherchais. Donc, point de contrôle, morte. Ancien cimetière, d'accord. Porte dans les montagnes, on l'a fait. Les fées, c'est vrai qu'on n'est pas encore allé voir les fées. La Sainte Croix. Au-dessus de la maison. Il y, a le, il, y a une, il y a un truc, ok. C'est juste à côté, de hein, toute façon l'attaque, on, on y arrive. Donc là, on peut pas aller jusqu'à là-bas, par contre. Alors, je sais pas, ça doit être dans l'autre sens, j'imagine. On peut passer par là-haut là Non. Euh, non. On remarque, non. toujours bon, Oui, il y, a, il y a en bas aussi, c'est vrai. On peut passer en bas maintenant. Je vais aller les sauvegarder Viteuf. Vite, c'est où sauvegarder C'est là, c'est sauvegarde. Voilà. On va faire ça. Donc là, il y a la porte, etc. Non, non, non, d'accord. Là, c'est par où on est arrivé. Euh, J'ai l'impression qu'on ne peut plus passer par là, il n'y a plus le raccourci. Le, le raccourci, Nous, le raccourci il est là, mais on ne peut pas descendre. je fais pour descendre en passant en haut euh, bah, logiquement c'était là hein. c'est exactement là où il faut être j'imagine parce qu'on peut pas être en dessous euh, là on peut pas ça nous aide à descendre un peu. Hein. Mais après, euh, on ne sert strictement à rien autre que de revenir... Euh, que d'activer ça. Ok. Euh... Il y a de la place là-bas. Là, je peux faire ça ici. Non. Donc, on faut descendre. Ok. Mais vous êtes revenu Ah oui c'est vrai que je vous avais tué et après je suis revenu en haut. Voilà. Donc là je suis passé ici. Là je peux plus rien faire ici. Mais je suis plus bas. Si vous saviez le temps de délai de tu appuies sur le bouton. Ça fait quelque chose. On peut l'enfer faire quand même. Hop hop. Et là je peux pas monter. Je peux pas avancer. Donc je vais jusqu'à là, jusque là, et après je fais quoi et pas. là Y a rien ici. Y a rien ici. Comment je fais pour aller là-haut Bon, on va devoir regarder la map. Hein. Alors, la map, qu'est-ce qu'elle nous dit On est à la fin. Hein C'est un dé... La fin. On est là. Il y a une flèche, hein je précise. Euh... Bah j'imagine qu'il faut revenir tout au début, ici. Pour monter du coup. On va essayer de voir. Hein. ça se trouve c'est juste ça. Là je suis juste allé un peu plus loin. Et en bas là. Y'a moyen d'aller en bas Oui y'avait moyen d'aller en bas. Et je suis pas passé par en bas pour en monter. Oui c'est vrai parce que je me suis tapé avec les gens. C'est vrai. Ouais. Et là je peux descendre ici. Mais oui, voilà. Bonjour. Oui, il est mort, euh, oui. Mais c'est pas le bon. Hein. Il est pas mort ici. Euh, voilà. Euh, faut qu'on trouve notre, euh, voilà, notre entrée pour voilà, aller là. là De la thune. Non, c'est pas très intéressant. Ok, donc du coup ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, euh, là-bas, non. J'essaie de, de rien oublier parce que je, ça va être la suite. Hein. Là on peut passer par là, ok. C'est ce qu'il y a après, ne t'inquiète pas. Euh, non clairement pas. Non, arrête de me mélanger tout, là. Merci. Ah. Vous pêchez ici, vous. Ça m'a. De la thune. Euh, Utilisons-la tout de suite. Donc là, on a réussi à aller dans tous les endroits où on ne pouvait pas y aller avant. Oh, c'est cool. Euh, cassons ça. C'est ça Casser avec la main, je crois. Voilà, là tu Et voilà, on est arrivé. Trop bien. On va aller voir notre ami euh, 10. Ah, on est à 10 là. On va aller voir notre ami pour voir s'il nous donne de la... de la pièce. Non, bah adieu. Tu donnes pas de pièce. Toujours pas hein Oh, ça a marché Attends, ça a ouvert quoi Ah, c'est juste là-dessus. Vous en avez déjà euh, Va-t-il vati Sirius J'ai galéré à ouvrir cette porte et maintenant tout, tout va bien J'ai déjà Je suis dégoûté. J'ai galéré à ouvrir cette porte. À chaque, chaque épisode, je me suis amusé à essayer d'aller voir cette porte et en fait, j'ai déjà... Je t'aime pas... <rire> En tout cas, j'ai réussi à rentrer. Ce qui veut dire que... Peut-être que j'avais mal rentré tout à l'heure. Deg. Je suis deg. J'ai déjà la... Quel enfer. Hein. Pourquoi, me don... Pourquoi me donner accès à ça si ça marche euh, Et c'est juste au-dessus. Voilà, c'est là. Maintenant on est équipé comme pas possible. Donc on va ouvrir les portes. Mais je suis toujours pas revenu en... En, en vivant. On a tout. qu'il faut que je revienne euh, avec le tp voilà je vois tout ça attendez parce qu'on va aller d'abord là euh, c'était où la, la, la porte que je voulais essayer que j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure Je sais plus. Euh, je sais plus où est la porte. Ouais, le cimetière en fait on pourrait essayer d'y aller. Je suis sûr qu'il y, y a un truc là-bas aussi, mais euh, la porte que j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure, c'était de ce côté-là, je crois. En bas, non Je sais plus. Pas le passage de si on peut passer par là. Voilà, c'est ici, hop. Alors... Aha! Il y a des trucs qui m'enchantent plus que d'autres. Alors donne moi le truc de feu. Merci. <rire> le cimetière, allez on va voir le cimetière, on va voir ce qui se passe dans le cimetière. Il euh, y a peut-être des trucs qu'on a loupé. En fait, on, on a déjà eu le TP à cet endroit-là et je, je suis un peu passé comme vite, donc on va essayer de continuer. Ah, parce que maintenant, j'ai un dégât de feu, ça va être... Euh, c'est la fiesta Non, mais c'est bon, euh, Vous, je vous connais. Bonjour. Venez me chercher là En bas Oh il m'a tué dans le dos Je suis mort d'un coup j'avais pas de vie Ah mais je suis très loin en plus non Non ça Ah mais il y avait un... Et là j'ai vu un Vous avez vu ou pas en haut oh. Attendez je vais chercher mon truc d'abord pourquoi j'ai pas de vie Pourquoi j'ai pas de vie Il se passe quoi hein, dans de, de de particulier pourquoi là, je peux pas monter Ah, mais si on peut monter là. Lol, j'avais jamais vu. Pourquoi j'ai pas de vie Il se passe quoi dans la vie Ma vie, ah... Ah, ça doit être un truc du genre, j'ai pas de vie mais je peux faire de, de, de la flamme, c'est ça cette histoire. Bah, il est où ah oui, j'ai pas de vie, mais je peux faire de la flamme. Quel enfer, regarde-moi ça. <rire> Quel enfer. Bon bah du coup, c'est dead. hein. Comment c'est ça ce que j'ai pas vu ici Pourquoi c'est jaune ça J'ai aucun intérêt à faire les contres dans le jeu. Ça a ramé je sais pas pourquoi. Euh, je crois que je l'ai tapé trop vite. Pardon. Pourquoi je peux pas passé par là Mais viens, eh je suis là. Là, je vais devoir trouver des augmentations dans le coin parce qu'en fait, on en a pas eu besoin mais des pièces super. Donc euh <rire> OK. Et là, on arrive par là. OK. Le feu, ça va être super destructeur, ça doit faire des one-shots. Euh... Il, a, il y a du people. Il a l'air vénère, lui. C'est un mini-boss, ça. Et il lance des têtes. pour une pièce. Bon, alors, en même temps, euh, j il en fallait 10, je crois que je suis à 8. Donc euh, là, c'est bon. Hein. Il y a un trou, là. Je peux rentrer dans le trou Là bon. Là, je peux monter aussi ou pas Non. De la tunasse. Ok. Donc il faudrait que je puisse arriver là. Euh, bah, J'imagine qu'il faut que je... Euh un truc très spécifique genre euh, ne pas aller par là et de ce côté là il y a des trucs on est déjà allé en bas oh, derrière plutôt euh, bah, par là par ici Voilà, trois pièces, super, allez, salut <rire> Je vais être bourrin quand je vais arriver. Ah non Mais pourquoi c'est toujours pas actif ce truc Ah oui non mais c'est parce que c'est pas ici que c'est actif. Il m'énerve en fait. Ils sont, pas... Ils sont un peu fatigués. Ils sont 4 maintenant. On fait une traite, c'est pas grave. Mais je peux pas arriver là-haut là Bon, il faut que j'arrive de l'autre côté apparemment. Devoir les faire réapparaître parce que j'ai plus de vie. C'est là, hein oui c'est là. Je crois qu'il y a un puits juste à côté. Non, Il a pas un puits. Pas hein Passons par aussi. Trouver ça la dernière fois Ah oui mais en même temps je suis passé vite et c'était la fin. C'est possible. On n'est pas, pas passé par là non plus. Et encore une pièce. Ok. C'est bien baladé. Hein. C'était cool. Je suis au pire endroit. <rire> Pourquoi je peux pas arriver là-bas Et du coup... Voilà, donc là c'est là où on arrivait. Je crois qu'il n'y a pas un, un TP là Il me semble. Non, il n'y a pas de TP ici peut après. Et là, on revient tout, tout à fait au début euh, de... Euh, là, on avait... On s'était arrêté juste avant, à la cathédrale. Je vais juste faire une pause euh, pipi. Et je vais vous montrer juste la carte pour pouvoir vous savoir où on va aller. On... Alors, du coup, il n'y avait pas de porte. Euh, donc, normalement, on est censé aller... Euh... Ah, on pourrait aller ici. Là. On pourrait aller voir ce qu'il y a ici. Voilà. On va faire ça. Je vais juste aller aux toilettes. Trois minutes. Et j'arrive... Ok, c'est parti Bon le son, euh, faut qu'il faut qu se l'apprenne à se gérer en fait. Donc on va aller là-bas. Euh, pour aller là-bas... Bon maintenant qu'on sait qu'on est à la fin, euh, voilà, on se permet de se balader, mais c'est parce que moi j'aime bien me balader. Euh. Vous avez compris que tous les petits trucs nuls, j'aime bien les faire. Non mais laisse-moi passer par contre. Je euh, éviter de me poursuivre Merci. De toute façon, tu vas faire quoi maintenant que je, je peux me téléporter Ha ah, Tu peux me suivre jusqu'ici Lol Non Non, non, non Toujours pas Encore pas Ça c'est le drapeau, c'est le tien. Ha ah, Loupé Bon, il y a des portes qu'on n'a pas ouvertes, hein, mais je ne me rappelle plus où elles sont. On va checker vite fait la map. Merci. J'arrête de mâcher. Euh... On a ouvert des portes. Ça nous a aidé. Apparemment, on avait déjà un couteau, on pouvait pas être équipé de deux couteaux. Euh, voilà, quoi. Cette porte, on l'a ouverte. On va essayer d'aller du côté des araignées, peut-être, ça peut aider. et Après, il y avait un petit symbole aussi sur le, dé euh, sur le dessin. Euh, je vous montrerai sur le manuel. Ouais, je vais vous montrer maintenant euh, le manuel. Euh, parce que là, on va aller du côté de la forêt. On va essayer de retaper la forêt pour aller du côté des araignées. Mais il y avait un dessin. Alors, c'est pas ici. Nous, on est là. On va essayer d'aller jusqu'à la forêt. Mais ça va être compliqué. Je pense qu'on ne peut pas y aller. Euh, il y avait un dessin donc qui était euh, Il est où le dessin Il est tout au début peut-être. possible. C'est une des pages qu'on a récupérées en dernier. Euh... Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas ici. Euh, non. Non. Non. Non. Non. C'est cette page-là, voilà. Donc ces dessins-là, en fait, ce serait bien de savoir où c'est. Du coup, je me suis dit, la pi la, la petite fenêtre peut nous aider. C'est là où on dirait, on dirait un bouclier, mais... Est-ce un bouclier Et euh, apparemment, il y a un lit. Moi, j'aimerais bien voir où est il y a un lit, mais bon. Il euh, y a une porte aussi. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est là où il y a une porte. Et en bas, il y a la coupe. Et la coupe, je crois que c'est juste à côté. Mais je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Par exemple, là on peut pas parce que on peut pas monter. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à la forêt Ça, c'est une grande question. Est-ce que je peux ouvrir ça Non. Euh, mince. Non. Une porte en même temps. Mais ça a le même dessin que la porte donc. Euh... J'ai tenté. Et du coup, la forêt... Euh, Est-ce est qu'on peut y avoir accès ici, là, comme ça Non. Là, il y avait un truc... Euh, je crois que c'est là, la porte. Là, on peut passer par ici, je crois. Il n'y avait pas un truc qu'on pouvait passer... Dans... dans Un petit truc. Cette porte-là, elle nous amène sur quoi Là. Ça, ça nous aide pas. On dirait qu'on a fait reculer quand même euh, tout le chemin là, donc du coup on pourrait a, essayer d'y aller mais je sais pas comment.. Est-ce qu'avec le TP ça nous aide euh, J'ai pas l'impression. Il hein. y avait un truc euh, dans le coin hein. Mais parce que là la forêt on peut vraiment pas y avoir accès quoi. Il n'y a pas que ce chemin de mémoire. Il y a un autre chemin et euh, c'est le chemin que j'utilisais pour aller voir les araignées. Donc là nous sommes ici. Forêt vers la, la forêt de l'ouest, l'est. Et en fait il y a un petit chemin en bas de deux escaliers. Si on peut aller ou en bas. Et je crois que c'est possible que c'est possible que non. <rire> voilà, là par exemple, euh, c'est pas possible. Donc. Euh, donc en fait on peut-être la porte La porte à côté de la porte Mais je sais pas La porte on l'a ouverte, ça n'a servi à rien euh, et, et le seul endroit où on n'est pas allé C'est vraiment la forêt quoi Donc euh, Peut-être le TP Déjà on va faire le TP ouais Parce que comme ça au moins c'est fait Et on vérifie si la, le TP de la forêt est ouvert Et ouvert Je sais même plus où est le TP Là, par exemple, on est passé par là, on s'est dit bon, là on peut rien faire et là on peut pas aller là-bas donc on le TP on va aller voir le TP ça on a fait, ça on a fait la page on l'a ça on a fait Là, on a fait. On n'est pas allé à l'intérieur. On n'est pas re-allé à l'intérieur. On n'est pas arrivé en haut non plus pour voir ce que ça donnait en haut. De la cloche. Eh bien écoutez, on va aller voir euh, la forêt. Est-ce que c'est activé déjà Parce que là on a activé tout. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir accès à la forêt. Donc on va checker. Euh, le TP. Oui, parce qu'en fait, il n'y a, a pas la forêt, en fait, on dirait. On va aller à l'atoll en ruine. On va aller d'abord au jardin de l'est et ensuite à l'atoll. votre sagesse utilisez le pouvoir de la sainte croix et traversez l'itinéraire doré derrière la cascade le sort de recherche intéressant Donc on a ouvert les deux derniers euh, là les portes on a ouvert celle-ci celle-ci manque celle-là il a l'air d'être à côté. Ah oui, je vois. C'est à côté de la porte. Ok. Euh, ok. Bon, on va en appartir. En fait, il faut continuer. Euh, bon, la télé en ruine, on fera ça tout à l'heure. Euh, non, pas ça. La telle en ruine, on fera ça tout à l'heure. Juste après que j'ai ouvert la dernière porte. Parce qu'il n'y a que trois portes, et je peux les ouvrir toutes, donc du coup je vais toutes les ouvrir. Et au moins ce sera fait. Donc... Euh, nous sommes ici, et il faut monter, donc on va monter. Alors ça c'est... Elle est pas ronde de la... la porte là, donc euh, j'imagine que... C'est vrai qu'on pouvait... Ah oui c'est vrai qu'on pouvait faire ça maintenant. Et ça, ça m'aide Ah bah oui C'est pas assez vite. Non, toujours pas. Non. Non. Non. Ça a pas l'air de marcher, celle-ci. Par contre, euh, ça nous a ouvert un, un endroit où on n'est pas allé. <rire> LOL. Euh, bon, bah voilà. <rire> Nouveau chemin. On va repasser par là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et là, derrière, la cascade. On peut faire ça. Voilà. Ça, j'avais oublié l'histoire de la cascade. C'est vrai. On peut aller par là, maintenant. et C'est un peu ce que je voulais faire. Et là, il y a un truc sous la cascade. Encore. Et là, il y a la fée, là, je crois. Voilà. Donc... Ça on l'avait vu, alors on l'avait vu récemment dans la nouvelle page aussi. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça on a fait toute cette page, celle on a fait. On a fait, ça on a fait. fait. C'est où qu'on avait vu la page de... où il y avait ce dessin là Ça on a fait tout ça. Oh non, on n'a pas les points d'énergie. Si À la cathédrale, on l'a fait Je sais plus. Non, on a tout. Attendez, je vérifie. Bah ben non, on n'a pas le point on a pas l'attaque. Le... Ah oui, parce que l'attaque c'est là-bas. C'est ça. L'attaque c'est à la forêt. Et la forêt, on ne sait pas comment y aller. Euh, la Sainte Croix, voilà donc du coup ça c'est bon. Ça c'est la porte de la Sainte Croix, non Maison, lit. Et on a vu ce dessin. Hein. Voilà, fait avec le truc de recherche. Donc en fait, tant qu'on n'a pas le truc de recherche, ça c'est mort, j'imagine. Et la porte de la Sainte Croix, c'est la porte de la Sainte Croix. C'est juste avant. C'est ça. C'est juste avant. Donc, c'est dans ce coin-là. Euh, voilà. Pour moi, c'est ici, euh, quelque part là, dans le coin, euh, le truc de, de la dernière... Enfin, pas la porte, mais... Il manque un truc ici qu'on n'a pas débloqué. Euh, Là-haut, il y a le truc doré. Donc, euh, le chemin doré, normalement, c'est le chemin dans la toile en ruine. Donc, on va faire ça. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Je crois que c'est ça hein, qu'il nous faut faire. Parce que ça, en fait, c'était intéressant, comme hein, chemin d'empêche euh, Pic, pic, pic, pic. Et là, il y a la porte. De la Sainte Croix. Ok, donc ça, il faudra qu'on n'oublie pas. C'est un endroit nécessaire pour plus tard. Euh, on essaie d'aller... Euh... C'est où la porte C'est où qu'on est passé, ici Comment on est arrivé ici Je me plus. Je ne sais plus comment on est arrivé. Bon, bah, on n'arrive plus par là, hein, c'est fini. <rire> Je me rappelle plus. Et on avait dit... Euh, du coup, les TP... Ça, c'était ça que je voulais aller voir. C'était justement la porte dorée. Mais la porte dorée, en fait, euh, elle nous intéresse pas tant qu'on n'a pas de... On n'a pas de truc, en fait. Parce que la porte dorée, on pourrait y avoir accès. Euh, C'est vrai qu'on peut passer au-dessus aussi. On peut y avoir accès par un, quoi. On va juste aller voir, mais je pense que la porte dorée en fait c'est pas très intéressant en soi. Mais au moins on se met là quoi. On l'avait déjà fait. Hein. Là ok. La porte dorée c'est pas tout de suite. Euh... Ah. ah oui c'est vrai que fallait la voir celle-ci. Et euh, du coup cool, là hein. on n'arrive pas en haut. Ah, c'est la... Et on est du côté, du bon côté. On est derrière la porte, là. Non Ah oui, on est du côté... Euh... Bon, bah, on continue, hein. Je suis déjà passé par là Je sais même plus. Oui, je suis déjà passé par ici. Bon, on s'en fiche de ça. Ça, c'est la grande porte, en fait. Il nous faut absolument arriver à.. Il nous faut arriver à la.. à la forêt en fait. Je trouve ça bizarre qu'on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y avait un autre chemin Genre euh, en montant. Par là. Non. Par là. Je sais plus. C'est possible. Bah non en fait, parce que là c'est... LOL La forteresse de la forêt c'est mort Pourtant c'est ça qu'il faudrait qu'on y aille Donc du coup, euh... bon elle a tout en ruine Écoutez Il faudrait que l'on y aille D'ailleurs euh, si on parle un peu mieux que moi C'est où ça On avait dit l'atoll en rune c'est euh, quelle page, quel endroit, quel endroit de TP. Ah oui mais c'est celui qui est pris. Donc comment on avait fait pour y arriver euh, par euh... Donc là il nous reste la forêt et l'atoll en rune. Donc là il y a un moyen d'arriver par la forêt. Euh, il n'y a pas moyen d'arriver par la forêt donc il faudrait arriver par l'atoll. Donc l'atoll en rune je crois que c'est là. Oula. Je crois que c'est là. Hein. C'est trop bizarre que je puisse pas y arriver. Parce que là, on passe par là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est le cimetière. Bon, ça, c'est le cimetière. Donc, la tombe tellement... en ruine, c'est de l'autre côté. Hmm. Ah. Euh... Est-ce qu'il faudrait pas que. Oui, ça... c'est peut-être parce que j'ai en fait trop speedé pour aller de l'autre côté. Ah non, c'est bon. Je suis là. Je C'est là. Ouais, mais c'est fermé. Donc... Ah Vite Enfuis Ouais, et donc du coup, faut passer par en dessous. Non y a pas un truc comme ça il faut que j'aille taper juste... Euh... En fait, c'est juste le moment où faut que j'aille taper les gens. J'ai pas d'attaque, mais euh, voilà, c'est pas grave. Je sais pas. Je sais plus. Bon, bah, on va aller taper la, la dame. Hein. Elle prenait déjà cher quand on était à deux, donc euh, ça devrait être bon. Peut-être me donner son épée. Hein. Et d'ailleurs, la porte... Euh, C'est vrai que la porte, on l'a pas vue. Hein. Donc là, on voit... C'était cette porte-là. Celle d'en dessous, ici. On a ouvert une porte... Euh, là. En... Ici. Cette porte-là. Et la troisième porte, du coup... Nick. J'avais dit que je savais où elle était, en plus. C'est ça le pire. Et moi, je pensais qu'elle était dans le coin, là. Mais on la voit pas, en fait. Je vais, la... je vais regarder là où on est sur le tp c'est pas grave voilà. ça ça ressemble à quoi ça il y a un bassin au milieu avec un coffre voilà ah si c'est là voilà. voilà la troisième porte c'est bon ok la page, c'est bon. L'itinéraire doré, 49. Ah Ah, d'accord, il faut faire le chemin. Ok, bah du coup, il faut juste aller à la porte dorée. Ok, super. Merci. On a l'itinéraire doré, du coup, euh, on va faire ça. Du coup, ça, ça, ça, dé, ça déclenche la porte en haut, j'imagine. Parce qu'on a, a fait le chemin de la porte, là. Euh, C'est pas où la porte, déjà. C'est pas grave. Hein. il y avait moyen de passer plus vite euh, de l'autre côté. Hein. Ok. Donc, la porte dorée. Oui, en fait, ça suit le truc. Ok. Euh, du coup, je le note à côté. Bas. Droite. Haut. ok et c'est le même pourquoi ça veut pas marcher avant Là, il veut pas marcher. Ah, faut que je sois dans la. Là, c'est la porte. Secret caché. Sainte Croix. On est d'accord Ça, on l'a fait, du coup, c'est bon. Contrée sauvage. Là, il nous dit contrée sauvage. Normalement, ça devrait marcher, ça. Itinéraire doré, c'est ça Il y a quoi derrière Prenez la place qui vous revient. Partagez votre sagesse, Ok. Terminer le jeu ou, <rire> ou chercher une fin. Prenez la place qui vous revient, donc c'est-à-dire en tapant la personne, ou partager votre sagesse, Utilisez le pouvoir de la Sainte Croix et traverser l'itinéraire doré. Ok, bah nous on va choisir, euh, on va essayer d'éviter de taper la personne, non euh, Et après, l'itinéraire doré, c'est la sorte de la recherche, j'imagine. <rire> ça n'a même pas marché, monsieur Madame Je ne sais pas. Mais ça, c'est bon, ça. On a fait tout ça. c'est le truc c'est ça là il a écrit un truc et je sais pas ce que ça veut dire et 49 49 49 c'est quoi bah ben, on l'a pas on n'a pas la page 49 et, euh, et on sait pas comment aller euh, ici on sait toujours pas comment aller à 8 c'est peut-être une autre entrée en soi hein. Possible aussi. Euh, ça, on a fait ça, on l'a fait ça, on l'a fait. On l'a fait. On a fait tout ça. Et on n'arrive pas à arriver à l'atoll du coup. Et ça, c'est un autre truc. Parce qu'il y a le chemin doré, là. Je sens qu'on va devoir finir le jeu euh, en tapant la personne. De toute façon, on a fait déjà tout ça. Ça, c'est bon. Et là, du coup, euh, je comprends pas, les contrées sauvages, ils nous disent « Ouais, c'est bon, tu peux ouvrir le truc, mais comment tu veux qu'on fasse ?» Il nous manque une... Une, euh, une page... Mmh. En fait, J'aimerais bien aller euh... c'est là. J'aimerais bien aller à l'intérieur de à l'intérieur de ce truc là. Enfin, ce truc là parce qu'il y avait un truc là avec point d'interrogation qu'on sait toujours pas ce que c'est. Il y avait euh, des des je ne sais. Et là c'est sous le puits et sous la terre. Mais le truc c'est que sous la terre. On pourrait y avoir accès. Il me semble. Par la porte. La porte qui est bloquée en haut. Donc il faudrait pas avoir passé par. L'intérieur du truc là. Mais comment qu'on fait. Je crois que c'est du côté de, de. Du côté de la toile en ruine en fait. Et pareil, pour les araignées, bah écoutez, il euh, y avait peut-être des trucs à faire le, au niveau des araignées, mais... Euh... Ça, on peut pas y arriver, quoi. Vers les contrées sauvages. Il y a marqué vers les contrées sauvages, en bas. Bah, si on peut aller aux contrées sauvages, en passant par là, mais on, on pouvait pas y aller, je crois. C'était bloqué. Et les contrées sauvages, de toute façon, c'est ça. Hein. Comment s'appelle la carte Où est les cartes C'est ça les contrées sauvages. Il y a plein de trucs qu'on peut pas avoir accès. et J'ai du mal à saisir comment on fait. Est-ce euh... que ça, ça s'appelle comment Fortresse de Sanctuaire de l'Est. On peut pas y aller. On peut pas y aller, il n'y a pas le TP. On est arrivé en plus de ce côté-là. On va retenter, hein, parce que. On a réussi à faire tout ça, mais on n'est pas revenu aux contrées sauvages, en fait. Et le truc, c'est que pour repasser par les contrées sauvages, ça nous permettrait d'arriver. En fait, je crois qu'on peut pas. Ça bloque tout le. Ça, c'est la forêt de l'Est, hein, mais c'est pas du tout la forêt de l'Est. Hein. De toute façon, si, c'est la forteresse de son de son... l'Est. Son... Son... Son... Son... Mais attends, la forêt, elle est où La forêt, elle est indiquée, mais on peut pas y aller. Ouais, c'est vers la forêt, mais on n'a pas de map. Mm -hmm. Donc là, il y a puis page 29, c'est bon. Le tombeau sombre. Voilà, on va aller au tombeau sombre. Puis, euh, puis Nick. Hein. On va aller voir, euh, en passant par le tombeau sombre. Et c'est juste au-dessus, je crois. C'est ça On est bien sur la bonne map, là les... Non, c'était en bas. Ouais, on pourrait essayer quand même d'aller dans ce sens, là. <rire> on va essayer comme ça, pour aller à la forteresse. En fait, il y a un sens, hein, c'est sûr. Mais... Là, on est là. J'essaie de passer par là. Parce que là, on a fait ça. Ça, c'est tranquille. Mais là, on peut plus y aller. Donc, on ne peut pas passer Là. On peut passer là. Là, on peut pas passer. Ce truc-là, on peut pas l'activer. Je sais pas pourquoi. Peut-être inverser le truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, faudrait peut-être l'inverser parce que je, y a les deux, donc je sais pas si ça joue, mais. Euh... Je sais pas. Je ça garde pas au bon endroit. Hein. Ok. Euh, du coup, euh, nous on est là-haut. Il faut qu'on descende. Donc on va descendre. Il y a aussi derrière, on n'a pas vraiment fait, euh, sans doute, tout. Et je crois qu'on pouvait pas passer à partir du moment où on avait fini le truc. Donc euh, Voilà, le tombeau sauvage, il est fermé. Hein. Il est bloqué. Le tombeau sombre, plutôt. Et il euh, n'y avait pas d'autre moyen de faire. Donc, parce que nous, on aurait pu arriver par là, par le tombeau sombre. Mais par contre, l'entrée, là, dessous le puits, c'est pareil. On peut pas avoir accès au, au puits. Donc, euh, je ne sais. Hein. Ça, et là, il y a un passage... là il y a un passage, euh, il y a quelque chose avec le truc du sort de recherche qu'on n'a jamais trouvé du coup qui est expliqué le truc de recherche c'est expliqué juste après je crois ouais c'est ça, ici donc il y a un, un truc tr doré à, la, à Sainte Croix qui donne un sort j'ai l'impression qu'il y a un sort de recherche derrière la, la bon on va aller à la Sainte Croix voilà. on va aller voir mais là, pour moi, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que là, on est derrière une cascade. Il euh, y a tout ce qu'il faut hein, pour qu'on ait la cascade de la Sainte-Croix. Bon. C'est pas grave. Euh, donc. On va faire comme si on n'avait pas capté. Donc là. Là, c'est la Sainte-Croix. Ça, on l'a pas ouvert. Donc on va l'ouvrir. Je fais n'importe quoi. Ok, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc la porte est ouverte. Ah, la dernière page. Ah, c'est pas, pas du tout la bonne page. Et ça, c'est l'essor de recherche. Mémo. J'adore le dessin. Donc ça c'est toutes les flèches qu'il faut faire. Wow. Donc en haut. Et parce qu'en fait c'est à partir du rond. Alors je vais vous, je vais vous expliquer comment j'ai comment euh, comment c'est bien expliqué. Donc là en fait il explique archi bien. Donc à partir du rond en fait faut faire le faut faire le, le chemin. Donc ça c'est bien. Donc là pour le, sort de, pour le truc de recherche. Donc en haut, euh, je dois pas écrire ici, euh, en haut, droite, bas, gauche, bas, gauche, bas, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 bas gauche, haut. Heureusement qu'on a besoin que de le faire une fois. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ça Donc là c'est pour décrypter j'imagine euh, ce que ça veut dire. Ah c'est la potion. La potion, c'est le, le chemin de la potion, mais c'est pas du tout la même chose que ça. Ok, donc le chemin de la potion. Euh, écoutez, je vais noter. Hein. Le chemin de la potion. Donc du coup, on part de là. Donc bas, droite, bas, bas, droite, bas, gauche, haut simple. Euh, ok. Ça, c'est pour comprendre euh, tunique, les, les écrits, j'imagine. Et c'est pas le même chemin, ça. <rire> ah, lol <rire> Non, mais... mais... Mais vous êtes sérieux Ah oui, donc ça, ça faut le faire en... en lien avec ce qui est visible. L'épée plus le truc plus ça et on peut choper le truc en bas. Mais on peut pas y aller déjà. Comment te dire Ok. On a, on a la dernière page, mais on n'a pas la bonne page. <rire> C'est fatigant comme truc. Bon, on, on a fait le, la porte de la Sainte Croix, du coup, qui nous était dit le sort de recherche. Euh, bon, on va faire le sort de recherche dans la caverne. Euh, là, on peut pas aller, je crois. Hein. Là, on, on pousse le jeu, hein, quand même, hein, je trouve. Alors, du coup, il y, y a deux sorts. Il y en a un... Alors, du coup, il faut se mettre ici. Et faut, d'après ce que j'ai compris, faire le sort de recherche. Alors, pourquoi je dis ça Car... Je sais plus sur quelle page... <rire> voilà. Euh, sur cette page-là... On a ça. Et il y a le petit symbole de recherche, là, on dirait. Et pour traduire toute cette page-là, on a les mémos. Grâce à ça. quest <rire> ce qu'on a envie de faire maintenant. Donc la en ruine, c'est bon. Et là, du coup, on a on a le chemin. Page 49. Euh... <rire> voilà, faut traduire maintenant. Essayé de essayé de comprendre ce qui était écrit, mais... Il y a des trucs qui se retrouvent, hein, il y a moyen de le faire. Euh, Est-ce qu'on se transforme en... ...en, en traducteur maintenant Eh, mais ça, ça rappelle une autre page, en fait. L'image c'est une autre page Avec euh, une, Pas une photo mais une descente et cette page là Mais on peut y avoir accès en fait à la forêt C'est la page de TP Attendez on va essayer ça déjà Non. Non. Ah mais il y a les symboles à côté. Oh là là. Faut capter les symboles je crois. Donc. Oh, putain. Pardon, excusez-moi, je Alors bas. Droite, haut. Droite, haut. Droite, haut. Gauche, haut. Attends, j'en ai combien 2, 1, 2, 3, 4, 3. Euh, 5, 6, plutôt. <rire> 7, 8, 9. Ok. Ok. Ok. Haut. Oh. Droite. Gauche. Euh. Droite, haut donc ça fait haut, droite, haut, droite, haut. Donc là ça fait. Oh là là, pourquoi, je... pourquoi on s'est retrouvé dans cette euh, galère? Hein alors attendez, gauche, haut. Quoi Le dernier à gauche, ça monte. tourne à droite, ça monte. tourne à droite, ça monte. Voilà, ça tombe à gauche, ça descend, ça tourne à gauche, oh. ça descend. Mais il faut en faire combien là Et 160 secondes Vous êtes sérieux À gauche, on descend. Cette fois-ci à droite. On voit rien du tout. On, on voit rien de plus Quel enfer. Ah ouais, faut vous faire en, en l'envers maintenant. Oh. Ah, attendez. Droite, bas. Gauche. Comment tu veux être sûr que c'est bon <rire> Non mais sérieusement <rire> J'ai noté je sais pas combien de trucs, je vais devoir le renoter. Attendez parce que j'ai un papier en plus à côté de moi, c'est l'enfer. Je note des trucs, c'est pas possible. Je vais devoir tout recommencer, je, re je recommence au cas où. Alors, bas. Droite. Haut. Droite. C'est pas, pas très sympa. Je précise comme ça, c'est pas très sympa de faire ça. Surtout pour des gens comme moi. Au droite. Au. Droite. ou Gauche. Alors, je vérifie. Pour l'instant, c'est bon. Gauche, je monte, gauche, je monte, droite, je monte, droite, je monte. Et là, c'est là où on tourne. Gauche. Je descends. Gauche. Je descends. Je descends depuis une fois. Deux. Gauche. Gauche, je descends. Gauche. Non. Gauche, je descends. Gauche, je descends. Gauche, je descends. Là c'est droite. Je descends. Gauche. Là faut inverser. Avec l'autre côté. Pas très compliqué en fait à partir de maintenant oh j'ai inversé je crois non c'est bon ça c'est bon tout ça c'est bon ok là je descends ensuite à partir du moment où je tourne à gauche je descends Oui. Je tourne à droite. Je descends. Logiquement, c'est ça, les dames. Euh... Et, et après, je descends. Je tourne à droite. Je monte. Je tourne à droite. Oh Mon dieu. Bon. <rire> euh, on va essayer, hein. Oh, je me suis trompé à la fin. Oh, quel enfer. Je me suis trompé au dernier. Je me je sais pas si j'ai appelé. le dessin qui est derrière. Quel enfer, quel enfer. Euh, je, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Euh, patientez un peu. On va. En... Je vais vous montrer euh, mon process. Ça va être plus simple aussi pour moi pour pouvoir m'en rappeler. Au lieu de le faire à la main, c'est toujours plus compliqué à la main parce qu'en fait on a du mal à se à bien se lire. Là on va essayer de faire en sorte que tout soit propre pour essayer de comprendre si c'est bien ça. C'est bon, ça s'est lancé. On va utiliser le. On va utiliser le. Le game. On va utiliser la... le truc qu'on utilise pour chronologie on va le noter dessus. Ça va être en surimpression. Ah, ça se lance. C'est long. Euh, du coup, ouais, on, ça, on, a, on, on va essayer de faire un truc aussi euh, juste avant, quand ça, ça, comme ça, on revient, on revient, comme ça, ça va nous faire un peu souffler. souffler. On revient dessus. Mais du coup, la porte jaune, il euh, y a moyen qu'on la ouvre ou bien, euh, c'est juste pour faire genre, parce que maintenant qu'on a bien capté comment ça fonctionnait, la porte jaune, elle, a, elle, a, c'est pas très compliqué, quoi. Je crois que je l'avais déjà essayé, donc du coup, normalement, ça devrait être bon. Alors... Non. Alors, attends. Avec, avec le clavier, c'est tellement plus rapide en vrai. <rire> Mais ça n'a pas l'air de marcher. Alors, hop, je vais ouvrir un nouveau truc. Euh... 1080, c'est si possible. Voilà. Ah. Donc, très blanc. Pardonnez-moi. Je vais enlever l'opacité. Voilà. Nance. Mettre 50% genre. Et je, vais me, je vais juste faire un, un aplat pour éviter de vous brûler les yeux. Quoi. Un aplat noir. Voilà. Alors, euh, il me faut juste un truc spécifique. Pic, pic, pic. Euh, qui s'appelle type caractère. Voilà, et du coup, je vais prendre... Euh... Je pense qu'il y a un truc genre emoji, euh, je sais pas quoi. Voilà, c'est goy. Sego Emoji. Ok, ça c'est bon. DAC, ça c'est bon. Fermé. Je vous le mets devant. Pff, euh, je zoome pour qu'il n'y ait plus de problème. Voilà. Donc. Euh, ce que je voulais faire, c'était d'écrire directement dans ce truc-là. Il euh, n'y a pas la couleur. Très intéressant. Euh, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Parce que la couleur, je la vois pas. Voilà. C'est mieux comme ça, non Voilà. Donc, vous allez voir le, le problème. Je vais noter tout en bas. Hein. Comme ça, vous verrez. En détail. Donc... Ici, je vais pouvoir mettre, euh, en, allant cherchant, en allant chercher dans les glyphes, des flèches. Donc là, par exemple, là, par rapport à avec... ah, ce qu'on voit, normalement, je fais... Alors, est-ce que j'ai des flèches euh, droites, s'il vous plaît Merci. Est-ce que j'ai des flèches euh, improbables Voilà, donc du coup, là, on monte. Ensuite droite ensuite descend ensuite gauche on est d'accord hein? monter descendre monter descendre euh, monter tourner à droite descendre tourner à gauche descendre tourner à droite monter on est à gauche. Normalement, notre, notre truc, c'est ça. On, on va essayer. Alors. oh Pas l'air de marcher, hein. Arrête de regarder ta tête euh, ça. Que à cause de ça. Ça ne veut pas faire ça. Dans l'autre sens. Ça, ça va toujours pas marcher, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est, il est double. En fait, le truc, c'est qu'il est double. Donc, euh, du coup, euh, moi, je sais pas exactement à quel à quelle sauce me manger, quoi. Donc, imaginons. Je vais vous montrer à peu près ce que ça, à quoi ça ressemble le double. Ça veut dire qu'il y a un côté qui est celui-ci. Moi, fait, je fais toujours le côté droit parce que j'avais l'impression que le côté droit c'était celui-là. Et de l'autre côté, c'est pas ça. De l'autre côté, c'est on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. On descend on tourne à gauche donc du coup c'est juste les gauche et droite qui sont inversées hein. vous avez compris normalement c'est bon voilà. donc on revient et je vais essayer le dernier qu'on vient de faire donc euh, hop ça marche pas marche pas. Donc là, ce, ça, cette porte-là, ça marche pas. Mais c'est pas cette porte-là qui nous intéresse, à la base. On a essayé de faire la porte en bas. Enfin, le, le, le truc de recherche. Parce que j'espère que vous appréciez quand même que je fasse des efforts pour noter les choses. Parce qu'on m'a dit que je lisais pas les trucs, hein. Celui-ci, c'est l'enfer de ouf Parce qu'en fait, il faut reconstruire l'image. Donc, deal with me, hein. Moi j'avais noté. Donc ça c'est la dorée, hein. je vais mettre en, en doré. Voilà. Donc la dorée, ça devrait être ça. Le bleu. Je vais mettre un bleu peut-être plus pétant euh, que ce que le, que le fond. Voilà, C'est un peu mieux. Le bleu, j'avais noté. Donc, euh, je vais recommencer à 0. Hein. Et j'ai encore noté que ce côté-là, hein, à la base. Donc j'enlève ça, déjà. Et j'avais noté. Et on va revérifier. J'avais noté bas, droite, bas. Euh, non, haut, du coup. Parce qu'on commence en bas. Bas, droite, haut. Bas, droite, haut. Droite. Haut. Droite. Haut. Je l'ai fait combien de fois hein Donc c'est tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc là on monte again, c'est ça. On est au deuxième étage. J'ai l'impression que, que j'ai du mal à me représenter l'esprit là. Là c'est à gauche. Le premier à gauche. On monte. Encore à gauche. On monte. À droite. En haut. Quel enfer. Je suis même pas sûr de ce que je note. 1, euh. 2... 3, 4. Oui. 2 à gauche. Je monte. Je tourne à droite. Je monte. Je tourne à droite je monte on à gauche je descends je tourne à droite je descends je tourne encore à droite je descends. Je tourne encore à droite. Je descends. Je tourne à gauche. Enfin, vous avez compris, hein, mais je, je, je me trompe entre ma gauche et ma droite, là c'est compliqué. <rire> ah, mon dieu, ah, je suis perdu. Ici il y a eu les trois fois. Il y en a eu quatre. Pourquoi j'ai noté 4 Ben bah non c'est trois et du coup euh... Oh Pourquoi j'ai inversé Attendez, je comprends plus. ben ah non c'est bon. En bas. Ah Mais le, ça c'est le premier que j'ai noté. Mais qu'est-ce que je suis bête C'était pas celui-là qu'il fallait que je note Oh là là là là là Il n'y a plus rien qui va. Heureusement que j'ai des papiers à côté de moi quand même. Euh, en bas à droite. Ah, attendez. En bas à droite. En haut à droite. En haut à droite. En haut à gauche. En haut à droite. En haut à gauche. En haut. Euh, voilà, à droite, du coup. Pour... Excusez-moi, je me trompe dans mes... <rire> Celui-là, il n'est pas bon. En bas. À droite, à gauche. En bas, à gauche. En bas, à gauche. Il y en a encore un en gauche, à gauche. Bah attendez, je, je recommence là, parce que... 2, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon 3, oui, c'est bon. Et celui-ci, c'est dans l'autre sens. Celui-ci, c'est dans l'autre sens. Quel enfer Celui-ci... Ah, c'est là où je suis pas sûr. Alors, attendez. Donc, celui-ci, c'est dans l'autre sens. De celui-là. Et après, moi, j'ai dit... Et c'est là où il faut que je, que je change de couleur. J'ai dit, après, on descend. Parce que ça, c'est ce qui est caché. On tourne à droite. Et on descend. Et ensuite, ça, c'est la fin. Les trois derniers. À droite. En bas. À droite. Vous voyez mon problème donc, on va vérifier avec euh, l'image. Donc, alors, euh, on descend. C'est bon. On tourne à droite. C'est bon. On monte. C'est bon. On tourne à droite. C'est bon. Donc, on descend. On tourne à droite. On, on, on monte. On tourne à droite. On monte. On tourne à droite. On monte. On tourne à gauche. On monte. On tourne à gauche. On monte. On tourne à droite. On monte. On tourne à droite. <rire> Encore. On monte et là on arrive de l'autre côté. À gauche. Et pourquoi trois fois à gauche maintenant et pourquoi on monte Attendez J'ai noté n'importe comment j'ai l'impression Oh là là Est-ce que vous pouvez voir ma souris Attendez est-ce que je peux mettre la souris devant l'écran euh, Faut que je le fasse à la, à la main parce que j'y arrive pas en fait Quel enfer euh, Bas, ben, droite C'est bon Haut droite c'est bon aux droite c'est bon au gauche c'est bon et donc là non on va lancer au gauche encore au gauche oui là on arrive à haut droite au droite aux droite au gauche et là, on arrive de l'autre côté Ok. Au gauche. Et pourquoi il y a deux au gauche après Il y a un problème, hein Il y a un problème. Parce qu'il y a deux haut gauche, on peut mieux. Attendez, je vais faire ce qu'il y a en bas parce que. Je vais faire le dessin. <rire> je vais faire le dessin, j'en peux plus. <rire> j'en peux plus, je vais faire le dessin. Je. je, je n'y arrive que comme ça. Donc.. Euh, Est-ce que tu peux m'aider quand même un petit peu, s'il te plaît Le.. Euh, c'est où que c'est Est-ce qu'on est, -ce qu est obligé de se casser le cul alors qu'on devrait finir le truc là Finir le jeu comme tous les autres et on essaye d'éviter de chercher Pourquoi je me suis lancé dans ça euh... Pourquoi je me suis lancé dans ça Je sais même pas, c'est une bonne question le voilà c'est ça que je cherchais euh, Non c'est pas ça euh... Ok C'est bon là non, non on le voit pas. Pourquoi les strokes ils, ils sont en noir hein Mais change la couleur wesh. Pourquoi il veut pas Il se passe quoi Ah oui, c'est ce que je suis de l'autre côté. D'accord. C'est bon ou pas Non, il a pas changé. Là. Qu'est-ce qui se passe? Change la couleur, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, là, on voit. Euh, bon. On va refaire le dessin. Pac! Donc, droite, haut, droite, haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, haut, droite, haut. Droite, haut. Et ensuite, on va de l'autre côté. Hop, hop, hop, hop. Et là, on voit plus. Et c'est là où on doit inverser le truc. Donc, attention ça, on va le garder, on va le mettre là. Donc, nous, ça, tout, tout ça, on l'a. Euh, on va séparer, justement, à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est ça le problème. Alors, bas, droite, c'est bon. C'est tout le début. Bas, droite, haut, droite, haut, droite. Donc là, on est là. Donc, bas, droite, haut, droite, au droite, au gauche, au gauche, au droite, au droite, au gauche. Et là, il là, il y a un autre truc, c'est au gauche. Donc là, normalement, il devrait pas y avoir deux fois au gauche ici. Ok. Donc, haut, gauche, bas, droite, bas, et là, c'est là, c'est là où on invente un peu. Et c'est là où j'ai dit, je suis pas sûr. Normalement, c'est ça que j'ai noté. Mais c'est même après. Donc, dans le jeu, je remets le jeu. Donc, dans le jeu, on peut checker, là, en haut à gauche, notre dessin, il est plus ou moins ça. Faut tourner encore à droite, et descendre, encore à droite. Et, euh, et descendre. Donc, à droite, on descend. Donc là, on est ici. Donc, à droite, donc, droite, on descend. Voilà. Ensuite, on revient dans le jeu. On tourne. Donc à droite, on descend. À droite, on descend. À droite, on descend. Et là on tourne à gauche. On voit de l'autre côté là. C'est deux fois à droite, une fois à gauche. Donc c'est là où je me suis trompé aussi. Donc à droite. Et on descend. Donc à droite, on descend. À droite, on descend. À droite, on descend. À droite. Attends. Ce que j'ai rajouté, hein. on descend. À droite, on descend. À droite. Pourquoi à gauche Pourquoi à gauche là Pourquoi à gauche ici là C'est trop tôt là Descends s'il te plaît. Donc, euh... <rire> on descend. On revient ici. On descend. On tourne à droite. On le voit pas. On tourne à droite. On descend. À droite. Je sais pas comment j'ai noté. Hein, parce que c'est pas possible de faire ça. Hein. Euh, où sont les flèches voilà. À droite. On descend. Donc... Euh, oui c'est gauche, gauche, on descend Gauche On descend On monte Gauche, on descend Gauche, on descend Gauche, on descend Droite Ok Droite, on descend donc ça c'est tout, tout le côté qu'on voit mais que de l'autre côté j'espère que c'est intéressant ce qu'on va gagner euh, donc là on voit un peu à partir de ce moment là on a fini la, la sorte de bouche on peut le voir sur le, le, le troisième dessin hein, si vous tournez de droite à gauche c'est le troisième euh de gauche à droite plutôt, c'est le troisième. Euh, voilà, et donc du coup, là, on doit descendre. Normalement, c'est le dernier, c'est descendre, que j'ai noté. Ouais, et du coup, là, c'est à gauche. Ah non, c'est à droite. Ah oui mais c'est inversé dans celui-ci donc du coup euh dans le mien, on a, dans le mien il n'est pas inversé donc du coup si je continue le dessin normalement on a cette, ce parti, cette partie là on a fait tout ça donc on a fait gauche descend gauche euh, descend gauche descend droite descend voilà Là, on devrait faire la dernière partie. Alors, attendez. Je vais la séparer même. La dernière partie, c'est ça. Ça. Ça. Ça. Ouais. Comme ça. Donc, ce serait... Gauche. Plutôt que droite. Quel enfer de l'enfer voilà, gauche, on descend, droite, on descend, et après ils nous disent... Et après on peut deviner, parce que c'est... On voit la fin. Euh... Il manque un truc. Il manque un truc. D'ailleurs je vais déplacer le truc parce qu'il y a... <rire> Comme ça, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, ça ressemble au méchant euh, qu'on a vu euh, au début. Là, je vous cache tout, donc peut-être ici c'est mieux. Enfin, là, je vous, vous montre rien en fait, donc je vais mettre dans le noir. Là. Hop. Et du coup là, en fait, ce qui nous manque, ce serait, euh, je vais, je vais continuer à dessiner. Hein. Euh, C'est plus simple pour moi. Euh, ce serait de faire ça, pack, pack, pack, pack. Voilà. Pourquoi ça reprend pas le, le, les mêmes capacités de l'autre Je ne sais pas. Hop. Donc, normalement, c'est ça. C'est pas exactement le même dessin. Hein. On n'a pas décidé de le faire la même chose, mais... Euh... Mais c'est à peu près ça. Donc, euh, on recommence. Euh, donc, on était à gauche, en haut. On descend. Gauche. On descend. Gauche. On descend. Droite. On descend. Ça, c'est bon. Gauche. On descend. Droite. On descend. Ça, c'est bon. Droite. Et là, on finit. Haut. Droite. Et là, c'est les deux derniers, les trois derniers. Ok, donc normalement, c'est bon. Euh, test, test. Euh, sinon, on fera une pause. Alors, bas, gauche, droite. droite. Oh, je me suis trompé. Oh là là, l'enfer. C'est compliqué. Monter. Oh mais c'est dur. Je sais même plus où je suis. Alors, attendez, on recommence une dernière fois. Je me, je me positionne. Oh Quel enfer. <rire> ah, ça aurait été magnifique si ça passait, celle-là. Bon, on va... <rire> on a tenté la recherche, hein. <rire> euh, quel enfer. Euh, ça fait... Bah, ça va faire... 2h30 x 2. On l'aura tenté. Euh, je vais le garder, euh, ce truc-là. Je vais le sauvegarder euh, dans Tunic. Euh, histoire de refaire un, un, un, petit effet, euh, un petit effet avec vous. Euh, juste, on va essayer de faire un, une micro-pause, je pense. Histoire que je puisse me dégondir un peu les jambes. Euh... Et après, on va les taper les jambes, parce que je crois qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire vraiment. Euh, tac, tac. On va peut-être regarder vite fait, euh, vite fait là, ce qui est écrit dans le truc, mais. En fait, je, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une pause et euh, une pause de deux de, de minutes, hein, pas longtemps. Je pense qu'on aura essayé. Euh, voilà, voilà. C'est où que je... Je ne sais plus où sauvegarder ce truc-là. Je vais mettre là. Alors, comme, comme ça, c'est fini. Non, mais quelle idée de faire ça Quelle idée de faire ça Je vais juste ouvrir 3 secondes le jeu. Hein. On va regarder la le truc, mais parce que j'ai bien compris ce qui était à faire. Hein. Donc, dans les contrées sauvages, il y a ça. Ils nous disent, oui, il suit le truc. Voilà. Pour ces portes-là, c'est facile. Donc là, c'est compréhensible. Mais par contre, pour ça, c'est autre chose. Donc, euh, c'est faisable. Là, ils nous disent, ouais, euh, tu peux faire quelque chose. Voilà. On a fait déjà les trois portes. C'est bon, on a tout, on est content. Donc là, ils nous disent, prenez la place qui vous revient, ou partagez votre sa sagesse, utilisez le pouvoir de la Sainte Croix et traversez l'itinéraire doré. Voilà, et donc nous, on est en train d'essayer de faire ça, le sort de recherche, peut-être que c'est juste ça. Parce qu'on avait vu la potion, là. Voilà, ça peut être le sort de recherche, hein, ça ressemble un peu à ça. Peut-être que je me suis pris la tête parce que j'ai vu les dessins. Et que je me suis dit qu'en fait c'est peut-être ça. Mais en fait c'est pas du tout ça. Bon. <rire> voilà. Donc je vais fermer. Vous n'avez rien vu. Et on va faire une pause. Parce que là je me suis surtravaillé. Hein, sur euh, dans... voilà. Bref. Vous avez compris. Je vais revenir juste dans le HUD. Histoire 2. Euh, ouais. Histoire 2. Et euh, je vais vous mettre sur la pause. Quel enfer. Bon à tout de suite.